cette raison encore que nous sommes réunis ce soir. Mais avant cela, avant que nous recevons la parole que le Seigneur a déposée dans la bouche de notre pasteur pour nous, nous allons remercier encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir dans sa présence. Amen. alléluia Nous allons chanter un cantique. hallelujah, hallelujah. Le monde, nous relevons nos voix ensemble, Seigneur. Nous venons encore ce soir te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, Père. De pouvoir encore, Seigneur, mon oh Dieu, nous revenir, Seigneur, dans ta sainte présence. Nous te bénissons, oh Père, Seigneur, parce que c'est encore toi qui nous as attirés, Seigneur, auprès de toi. Papa, nous te bénissons encore, Seigneur, pour les compassions et les bontés que tu as renouvelées dans nos vies encore aujourd'hui. Nous te bénissons, oh Seigneur mon Dieu, pour les merveilles que tu accomplis encore dans la vie de chacun d'entre nous. Laisse Seigneur mon Dieu que toi seul puisse être loué. Laisse que toi seul puisse être encore élevé. Glorifié encore ce soir parce que tu es le seul qui en est digne. Oui, tu es le seul qui en est digne. Nous te disons merci toutes choses. Nous allons élever nos voix pour remettre encore ce moment entre le mains de notre Dieu. Nous allons inviter le précieux saint esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et de force, l'esprit de, de, de, de révélation afin qu'il puisse venir prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Il puisse encore venir nous révéler les choses cachées de la parole de Dieu. Que tout ce que nous ne comprenons pas, que le Saint-Esprit puisse encore renouveler l'intelligence, afin que nous puissions saisir ce que le Seigneur veut encore nous donner ce soir. Élevons nos voix et invitons le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit de Dieu, esprit de sagesse. Précieux Saint-Esprit de Dieu, esprit de connaissance. Tu es la vérité. C'est toi qui connais toutes choses, Esprit Saint. Esprit omniscient, c'est toi qui habitons encore au lieu de nous ce soir. A venir prendre le contrôle de ce culte, à venir prendre le contrôle de nos esprits, prendre le contrôle de notre intelligence, prendre le contrôle de toutes choses, que toi seul puisses encore te glorifier, que tu puisses être le maître, précieux Saint-Esprit de Dieu, durant ce culte encore ce soir. Nous avons besoin de toi, nous. Nous avons besoin de toi, parce que nous voulons encore que tu puisses l'esprit de Dieu de pouvoir librement encore au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'habitons. Précieux Esprit Saint, nous t'habitons. Viens prendre le contrôle. Viens encore agir en ce lieu ce soir. Viens encore nous révéler les choses cachées. Viens encore renouveler notre intelligence afin que nous puissions être transformés à l'image de Christ. Afin que nous puissions être transformés au précieux Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens encore en ce lieu Viens, viens encore établir ton règne dans nos vies. Viens encore établir ton règne durant ce culte, précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi de ton toucher. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Sinon, la parole de Dieu sera euh, couverte. Sinon, la parole de Dieu ne, ne sera pas la vie de nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de lumière. La vérité, c'est toi, Père ce Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens, viens encore en ce lieu. Viens nous remplir. Viens nous remplir d'une huile fraîche. Viens nous remplir encore. Viens nous donner plutôt de nouvelles chances encore ce soir. Nous avons besoin de toi, Père Saint-Esprit de Dieu. ce Saint-Esprit de Dieu. Jésus est digne. Digne. Alléluia, Jésus est digne. Lever, ne pas C'est pourquoi là où et vous vous trouvez, et vous qui êtes ici présentement, nous allons élever encore notre voix pour louer notre Dieu, pour l'adorer parce qu'il est digne d'adoration, digne d'être élevé, Élevons nos voix ensemble. Oh Seigneur mon Dieu, tu es digne, digne d'être élevé, digne d'être couronné. Oh Seigneur, nous venons encore ce soir te couronner, voie, roi roi au lieu de nous. Nous voulons encore que ton règne s'établisse encore ce soir au milieu de nous. Jésus, c'est pour toi que nous sommes encore réunis. Jésus, c'est pour ton honneur encore, Seigneur, que nous sommes rassemblés. Oh, sois élevé à jamais le roi des rois. Sois élevé à jamais le Dieu Tout-Puissant. La comparable et véritable Dieu, c'est toi, Jésus. Nous voulons encore t'élever et t'adorer. Nous voulons encore se magnifier encore ce soir. Avec nos mains nous voulons encore t'élever. Toi qui es élevé dans les lieux très haut, toi qui ne peux être comparé à personne, Jésus. Tu es l'unique véritable Dieu, le véritable, le véritable, le véritable, véritable, véritable c'est toi. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, il n'y a quoi d'autre Dieu ta parole. Oh la gloire, l'Oméga, le commencement, et la fin de toutes choses, c'est toi que nous glorifions encore ce soir. C'est toi que nous élevons encore. Ton amour. saint puissance. Oh, c'est toi, le médeur, c est c'est toi, oh Seigneur, que tu ne maîtrises pas, le maître de taille et de circonstances c'est toi, oh Dieu, c'est lui qui a fait l'existence des choses qui n'existent pas, car il a est le de Dieu tout nous te glorifions et nous t'adorons encore ce soir. Nous te glorifions et nous t'adorons encore. Oh Dieu, on est digne. Il est comme toi, nous, nous à toi. Oh, merci Seigneur, merci pour ce moment précieux. Merci le pour ce nom précieux. Puis nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire oui, à toi, gloire oh, à toi, oh, le, oh, le ben roi des rois. Gloire à, à toi, gloire oh, à toi, oh, à toi, oh, à toi oh. le tout-puissant. Oh. Gloire à toi, gloire à toi, ô le roi des rois, digne es tu au Seigneur Jésus seigneur. Oui, nous bénissons seigneur. ton nom, oh nous bénissons ton nom, tu es digne, digne tu, et es -tu oh, Seigneur nous Oh, c'est toi seigneur. qui as les paroles de la vie, ô oh, oh, Seigneur, mon Dieu à qui A qui nous, nous, nous, nous Seigneur, si c'est devant toi, ô Jésus Oh, à nous A qui rions-nous, Seigneur Acquérions-nous, Jésus. Acquérions-nous, Seigneur. Acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie. qui on nous. nous Tu as les paroles qui consomment. Acquérions-nous. Yeah. Uh -huh. Woo! Yeah. De toi chaque jour, à chaque instant, de notre vie, de notre marche, de notre parcours, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne connaissons sans rien, sans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes si loin de Dieu, si loin de Christ, si loin de cette vie merveilleuse, si loin de nos destinées, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous t'invitons encore, au oh Dieu. Nous t'invitons encore à ouvrir nos yeux spirituels pour voir le Christ comme tu veux que nous puissions le voir. Pour connaître le Père comme tu veux que nous puissions le connaître. Viens régner. Précieux Saint-Esprit, viens régner précieux saint esprit toi l'esprit de la pentecôte le même esprit qui était avec les 120 dans la chambre haute c'est le même esprit qui est là présent avec nous présent au milieu de nous agissant opérant révélant le Christ agissant dans les maisons dans les familles agissant par les voix des ondes au esprit de Dieu tu n'es point limité. Ni par le temps, ni par l'espace. Ce soit encore, oh Dieu, nous te laissons libre cours. Nous te laissons libre cours. Agis selon ton besoin, agis selon ta volonté, agis selon tes desseins, oh Dieu, dans les cœurs, dans les vies. révèle Jésus, réponds à des questions, donne des directives, brise les chaînes, brise les jougs, que ton action se couler, que ton ancien puisse couler, que ton ancien puisse, puisse couler, et révéler toutes choses. que ton ancien soit à l'œuvre, que ton ancien soit à l'œuvre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu, merci, mm -hmm. merci mm -hmm. que Sete, Miro dosi Tala Mala Sama, Raba Pai Miradocita la maïka Raba babaika Rebo sente maïka Icaradocita la maïka Et rabai docente ne na sente Et radocita la maïka Raba bababa Un feu nouveau au Seigneur Rebo sente Le feu de la prière Rebo sente ne Le feu du chant Rebo sente le feu du Jean remonte la reba ba ba ba, reba setan réveille ceux qui dorment ô Dieu, réveille ceux qui s'endorment au Dieu, réveille ceux qui s'endorment au Dieu, qui, qui sont fatigués, qui ont besoin de repos, réveille-le au Dieu, ça, meredosita et Rebaba ta la et ta Seigneur, Seigneur. Seigneur, toi Seigneur, toi Seigneur, toi Seigneur, toi Seigneur, toi Seigneur, fi et vai nossa, ouce tudo ta Dieu, et vi caraba sente mai ca, mare do sita na mai ca, mare do sita na mai ca, rebo sente God. Yeah. Yeah. que tu nous as conduits dans les prières. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains saintes, nous recommandons ces temps de partage de la parole. Merci d'inspirer, merci de télécharger ta pensée, ton intelligence, ta sagesse, ta volonté, tes sentiments, tes émotions, afin que cette parole soit libérée comme tu veux qu'elle le soit, Père. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, Amen, Amen. Amen. Bonsoir, bien aimés du Seigneur. Bienvenue à vous à notre culte du vendredi, de façon présentielle et connectée. Encore une fois, bonne année à tout le monde, à nos personnes que je n'ai pas vues physiquement pour le souhaiter. Bonne année à tout le monde et à vous qui êtes également connectés, que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter. Excellente année 2022. Et bienvenue dans notre décennie de l'accroissement. Bienvenue dans notre destinée, dans notre décennie de l'accroissement à la Nouvelle Jérusalem, à l'antenne. Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans un merveilleux texte de 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, verset. 2 Corinthiens chapitre 9. De Corinthiens, chapitre 9. Alléluia. bien. Yeshua, Yeshua, il a bossé. il a À partir du verset 6, la Bible dit Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, Moissonnera abondamment Que chacun donne comme il a résolu en son cœur Sans tristesse ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne avec joie Et Dieu peut vous combler De toutes ses grâces Afin que possédant toujours en toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous ayez encore en abondance Pour toute bonne œuvre Selon qu'il est écrit il a fait des lâcheté. il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et lui pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours, dont ils, fait, ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alléluia. Pendant quelques minutes, nous allons parcourir un sujet que nous avons énoncé et parlé brièvement. Lors de notre réveillon du 31 décembre, nous avons parlé comment Abraham a reçu la promesse de Dieu et montré le style de vie qu'Abraham a, a vécu dans sa marche et dans sa relation avec le Seigneur. Nous avons parlé de la notion de sacrifice. Abraham, c'était un homme qui, à chaque moment que le Seigneur le visitait, à chaque rencontre avec le Seigneur, il élevait un autel où il posait un sacrifice, la vie, le sacrifice. Et dans le sacrifice, nous avons parlé au réveillon, nous avons parlé de la notion de dîme, nous avons parlé de la notion d'offrande, nous avons parlé également du service dans l'Église. Et nous allons encore, petit à petit, rajouter encore des éléments importants dans cette notion de sacrifice Le texte de 2 Corinthiens Que nous venons de lire Le titre de notre Prédication de ce soir Riche selon Dieu Riche selon Dieu Dans le livre de 2 Corinthiens 9 que nous venons de lire Dès l'entrée L'apôtre Paul établit Une équation L'apôtre Paul dit ceci Que celui qui sème peut Moissonnera peu Celui qui sème abondamment Moissonnera abondamment Le principe est établi Si on sème peu On moissonne beaucoup Si on sème beaucoup On moissonne peu Ça veut dire par là Que chaque enfant de Dieu Chaque serviteur de Dieu Lui-même Peut déjà Donner une proportion à sa sémence Voyez-vous, Dieu donne la sémence à l'homme, mais c'est à l'homme de prendre cette sémence-là et de la sémer. De la sémer dans la maison du Seigneur, de la sémer dans l'œuvre de Dieu, de la sémer dans les gens. Et la Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, plus tu sèmes, plus également tu sors Moins tu sèmes, moins tu sors donc ça veut dire que chacun d'entre nous peut s'auto-évaluer. Quand je regarde ce que j'ai comme produit, comme production de ma vie chrétienne, si j'en suis insatisfait, c'est parce que quelque part, il y a un problème au niveau de ce que je suis en train de s'aimer ou de ce que j'ai s'aimé. Dans cette notion de sémence, il y a également, comme on a vu, le ministère, ce que nous faisons à l'église, comment nous travaillons pour Dieu. Plus nous travaillons pour Dieu, plus également nous serons en retour. Mais ici, pour ne pas aller dans différents, dans différents, euh, dans différents types de sémences, nous allons aller progressivement dans l'ordre. Le principe est établi, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Deuxième élément dans ce principe que l'apôtre Paul a énuméré, il y a également la notion de l'attente. « Je sème aujourd'hui dans le présent, et c'est un présent continu. Je continue à s'aimer, mais la moisson, la récolte, est de l'ordre du futur. Je moissonnerai. » Donc ça veut dire que lorsque je suis en train de s'aimer, je dois avoir la certitude de la moisson. Mais cette moisson-là me sera accordée dans le futur. Pour l'instant, je sème avec la certitude que je vais moissonner. Et la moisson est certaine. Pourquoi Troisième, Troisième élément. élément. La moisson est certaine parce que j'ai sémé. Quand je sème, je dois être certain de moissonner. Si je n'ai pas sémé, je ne peux pas m'attendre à la moisson. Mais lorsque je sème, je dois moissonner. Quatrième élément important, c'est là qu'il s'agit de la terre. Pour s'aimer, on sème quelque part, on sème dans une terre. Je dois m'assurer que la terre où je sème c'est une terre qui est fertile. Parce que si je sème dans une terre qui n'est pas fertile, même si ma sémence est là, ma sémence ne va pas porter moisson. Parce que la terre étouffe la sémence, la terre avale la sémence, la terre détruit la sémence. Donc à partir de ce principe que l'apôtre Paul a établi, nous voyons déjà quatre éléments importants pour étayer ce principe, pour donner la force à ce principe. Nous continuons au verset 7. L'apôtre Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. L'apôtre Paul dit que on ne peut pas forcer quelqu'un à s'aimer. On peut l'encourager, on peut le conseiller, mais il appartient à chacun de décider de s'aimer parce qu'il doit savoir qu'il y a une récolte. La semence, l'action de s'aimer ne dépend que de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est libre, sans contrainte. Deuxièmement, il y même dans son cœur. Ça veut dire que l'action de s'aimer, ça doit être quelque chose de réfléchi. Alléluia On ne sème pas « vaille que vaille que », on sème avec une réflexion. C'est comme un agriculteur. Un agriculteur, il sait que on est dans une saison d'hiver, il sait que dans cette saison, il y a différents types de, de sémences que je dois s'aimer en fonction de la saison. Il réfléchit parce qu'il sait qu'il y a certaines sémences qu'ils ne peuvent pas sur, su, su, su, subsister en temps de froid. Donc il doit s'aimer la sémence qui correspond à la saison. Il y a une notion de la réflexion. On ne sème pas vaille que vaille. On sème en fonction de la saison. Deuxièmement, on doit aussi savoir, comme l'agriculteur prudent, que lorsque je, je je sème, je dois savoir que dans ce que je suis en train de semer, ça doit entrer dans une planification. Voyez, les agriculteurs, ils ont un plan de sémence même pendant les années, même pendant des périodes assez longues. Il dit voilà, je vais utiliser cette terre pendant cinq ans. Après cinq années, je vais la laisser en jachère. Je vais laisser que la terre puisse de nouveau avoir tous les éléments nutritionnels nécessaires et je reprendrai à s'aimer en telle période. Il y a une notion de planification, il y a une notion de stratégie. On ne sème pas Veïk on sème avec stratégie, on sème en son âme et conscience. Alléluia Troisième élément important, c'est comme aussi Dieu est derrière tous ces principes, pour nous dire, mes enfants, soyez réfléchis de la manière dont vous s'aimez. Soyez réfléchis de la manière dont vous me servez. Soyez réfléchis de la manière dont vous donnez. Voyez-vous, même le Seigneur, pour donner au monde le salut, il a choisi ce qu'il avait le meilleur. Il a choisi le Fils qui était Dieu parfaitement, en puissance, en gloire et en en dignité, en souveraineté, il a choisi ce qu'il avait de meilleur et il a envoyé sur la terre, il a sémé, parce que la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sémé son Fils unique afin de récolter le salut de tous les hommes. » Dieu également veille sur la qualité de la sémence qu'il donne. Et ce qui vient de lui est meilleur, parce que la Bible nous dit « Tout don excellent, tout carneau parfait, parfait viennent de Dieu, le Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que dans cette notion de sémence ou de sacrifice, nous devons veiller sur la qualité de ce que nous apportons comme sémence. Il n'y a pas simplement la quantité, il y a également la qualité. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, Réfléchissez selon votre cœur, prenez des décisions selon votre cœur afin d'évaluer la qualité de ce que vous apportez à Dieu, la qualité de ce que vous aimez. Dans l'ancienne alliance, lorsque l'on venait apporter des sacrifices d'animaux dans la maison du Seigneur, le Seigneur excluait même qu'on puisse lui apporter des animaux qui avaient des handicaps. Ou qui avait des défauts, parce qu'il voulait un sacrifice parfait. Il veillait sur la qualité de ce que nous donnions, la qualité de ce que l'homme lui apportait. Voyez-vous, hein, il y a un temps où Dieu peut accepter selon tout ce que l'on peut lui apporter. Mais plus on grandit dans la révélation des principes de la sémence et de la moisson, plus Dieu attend de nous une certaine qualité dans nos sacrifices, une certaine qualité dans ce que nous aimons dans sa maison, dans ce que nous mettons dans son œuvre, dans ce que nous mettons dans son royaume. Extrêmement important, la notion de qualité. Alléluia Si les hommes, voyez-vous, nous en tant qu'hommes, nous aimons les belles choses, nous aimons les choses de qualité, est-ce que nous pensons que Dieu aussi, il, il n'aime pas aussi la qualité Mais oui, il aime, puisque il a créé tout bon et parfait. Il disait à chaque, à chaque jour de la création, il a vu que tout était bon. Et il vit dans la gloire, il vit dans la splendeur. Il est paré d'or, de pierres précieuses, de tout ce qu'il y a de beau. Cela fait notre Dieu. Notre Dieu aime la qualité. Il aime le beau, il aime l'excellent, il aime le parfait. Parce que lui-même est comme ça. Il est parfait, Bible le dit. Soyez parfait comme votre père est parfait. Alléluia. Dieu veille sur la qualité. Ça veut dire, entre autres, hein, la sémoce que nous apportons le travail que nous faisons dans la maison du Seigneur, apporte aussi la notion de l'excellence. Nous devons poursuivre l'excellence dans ce que nous faisons. Nous devons poursuivre l'excellence dans nos sémences. Nous devons poursuivre la qualité dans nos sémences. Nous devons poursuivre, quand je dis excellence, ça veut dire exceller de plus en plus dans les sémences, exceller de plus en plus dans les sacrifices. Pas reculer pas devenir tiède, parce que si nous reculons et nous devenons être qu'est-ce qui va se passer Dieu va vomir, parce que la qualité de ce que nous allons s'aimer, ça va être une qualité médiocre, ça va être des choses bizarres, ça va être de béquilles, nous n'allons plus donner à Dieu le meilleur. Alléluia Dieu attend cela de nous. Ça veut dire que dans cette année 2022, la manière dont j'ai servi le Seigneur en 2021, en cette année, ça doit être encore plus. Je dois monter le cran. La manière dont j'ai donné à Dieu en 2021, en cette année, ça doit être encore un plus. D'ailleurs, les hommes qui ont l'habitude de marcher dans la révélation du Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit en matière de sacrifice, de dons, de semences de et autres, vous avez reçu l'instruction du Saint-Esprit, donne-moi encore plus. Parce que Il veut... Que lorsque tu donnes, lui aussi va augmenter encore. Il veut t'amener à l'excellence, il veut t'amener à la qualité. Voyez-vous, dans le monde où nous sommes ici, il hein, y a des notions d'investissement aussi. Tu investis quelque part, on te promet des intérêts. Si tu donnes, tu sais déjà que voilà, les intérêts me seront rapportés. Et les intérêts même sont garantis. Il y a Merci. certains produits où les intérêts sont garantis. Tu as la garantie qu'au bout de l'échéance du contrat, 5 ans, 10 ans, voilà ce que tu vas récolter comme moisson. Il en est de même aussi. Les semences que nous donnons à notre Dieu, la moisson est garantie. L'intérêt est garanti. Tu sèmes un, hein, tu vas récolter... 10. Tu sèmes 10. Voyez la parabole de talent. Tu as semé un, il y a un qui a récolté 3. L'un a semé 3, il a récolté 5. L'autre a semé 5, il a récolté 10. Il y a une notion de proportionnalité. Dieu veille à cela. Parce que la loi est établie comme telle. Lorsque on investit, lorsque l'on sème, on doit récolter avec intérêt. En lingala, on dit les ici Extrêmement important. Le verset, le verset 8 continue en nous disant ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. Afin que, avant d'aller au verset 8, je prends la fin du verset 7. Il dit Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime. Ça veut dire Dieu aime des personnes qui s'aiment mais qui s'aiment avec joie. C'est lui dire ceci, que Dieu aime les personnes qui s'aiment avec joie, parce que les personnes là ont reçu la révélation que leur sémence va leur rapporter. Alléluia Voyez-vous, quand tu sais que, que je vais investir dans tel produit, ça va me rapporter à coup sûr, cela est garanti, je vais avec joie. Je donne avec joie, je sème avec joie, j'achète avec joie. Alléluia. Nous avons des fois des mamans qui font des tentines, les pas. Il donne 5 000 euros, on le garantit. Au bout de « toi, tu auras touché neuf mois après ». La personne même peut s'endetter. Il peut même donner déjà des promesses. Au bout de neuf mois, je vais acheter ceci. Parce que j'ai l'assurance que moi aussi, ça sera mon tour, je vais récolter. Alléluia Il en est ainsi, la joie, lorsque nous s'aimons. Et Dieu aime ces personnes-là. Alléluia Pourquoi Dieu les aime Non seulement parce qu'ils ont reçu la révélation... Mais parce que aussi, leur semence est utile au royaume. Il est utile à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il est également utile à leur propre vie. Alléluia, à leur propre vie C'est comme si le Seigneur était en train de leur dire Voilà, je vous ai donné les principes Pour que vous puissiez avoir une vie d'abondance sur cette terre Et lorsque vous pratiquez cela avec joie Dieu aime parce qu'il sait maintenant ses enfants Vont entrer dans la bénédiction qui s'attache à la loi de la sémence et de la moisson Alléluia parce que notre Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté. Notre Dieu nous a appelés à la richesse, à posséder cette terre, à régner sur cette terre. Et il sait que l'un des moyens qu'il nous a donné, qui est puissant pour nous amener à l'acquisition de la richesse, c'est la notion de la sémence et de la moisson. Et quand nous faisons ainsi, nous entrons pleinement dans cette loi. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné la terre, il a mis à Adam multiplier. Ça veut dire donner de semences. Il y prenait son soin. Donner de semences, Continuez à prendre soin. Lorsque nous faisons de la sorte, nous réjouissons le cœur de Dieu. Et Dieu aime ce type de personnes. Ça veut dire des personnes qui ne s'aiment pas. Et en outre, qui ne s'aiment pas avec joie. C'est des personnes que Dieu n'aime pas. C'est l'apôtre Paul le dit. Dieu aime, celui qui s'aime avec joie. Donc si quelqu'un ne s'aime pas, et en plus il s'aime dans la tristesse, on en conclut quoi Que Dieu ne l'aime pas. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est pour ça même, dans le livre de Malachie chapitre 3, lorsque les, les sacrificateurs étaient en train de se plaindre, Dieu dit, vous volez Dieu pourquoi À cause de vos dîmes et de vos offrandes. Vous volez Dieu. Puisque vous me volez, mais mes oreilles sont mouchées à vos prières. Je n'écoute pas ce que vous me dites. Je tourne le dos parce que vous me volez. Mais bien aimé du Seigneur, Dieu a les richesses. Tout est à lui. Est-ce qu'il a besoin de son enseignement Non, non. Il sait que c'est pour vous et c'est pour son royaume. C'est pour son œuvre. Alléluia, ce n'est pas pour lui C'est pour son œuvre Un autre élément important C'est lui qui sème, Il doit savoir qu'il est en train de s'aimer Pour lui-même d'abord Et pour sa famille Pour ce qui est à lui Alléluia, extrêmement important Riche selon Dieu Riche selon Dieu Le verset 8 de 2 Corinthiens 9 nous dit Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous donne ici, par la bouche de l'apôtre Paul, une promesse extrêmement merveilleuse. Il dit, « Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. »« Dieu peut, c'est le verbe pouvoir. » Ça veut dire... Que celui qui entre dans la notion de la sémence, il sème avec joie, il sème avec la révélation, il sème en quantité et en qualité. Cet homme-là amène la puissance de Dieu à se déclencher dans sa vie. Dans Malachie, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Est-ce que Dieu n'a pas la puissance pour menacer celui qui dévore lui, il a la puissance, mais sa puissance peut être bloquée parce que la personne ne s'aime pas. Lorsque la personne s'aime, comme on vient de le dire, il va amener la main de Dieu à agir. Alléluia C'est comme si Dieu nous dit, voilà, moi, moi je suis prêt, ma main n'est pas courte pour agir, ni mon oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Lorsqu'on ne s'aime pas, où on s'aime peu, où on s'aime mal, on s'aime avec tristesse, on bloque la puissance de Dieu de se manifester. Et cette puissance, lorsqu'elle se manifeste, l'apôtre Paul nous dit, cette puissance va nous combler de toutes les grâces de Dieu. De toutes les grâces de Dieu. Il dit, de toutes ces grâces. Ça veut dire que Dieu va nous amener à entrer pleinement dans tout ce qu'il a prévu comme nous, comme faveur, comme bien-être, comme entre autres bénédictions. La Bible dit hein, que la grâce, du, la grâce de Dieu, dans le livre de titre, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne l'une des manifestations, lorsqu'on est pleinement dans cette alliance de la sémence et de la moisson, on ouvre la voie à des révélations de Dieu. C'est ce que beaucoup ne, ne, ne saisissent pas. La notion, par exemple, de dire et des offrandes, servir Dieu avec excellence, avec dévouement, ça va amener Dieu à te donner de plus en plus de révélations, de plus en plus de secrets pour comprendre les lois de fonctionnement de son royaume et de devenir de plus en plus influent. Parce que Dieu aime. Dieu dit, cacherais-je à Abraham ce que je veux faire Parce qu'il était l'ami de Dieu. Lorsqu'un homme devient l'ami de Dieu, lorsqu'un homme plaît à Dieu, Dieu nous ouvre l'intelligence pour recevoir des révélations, pour lui faire connaître des mystères de son royaume. Qui a dit à Abraham de bâtir des hôtels Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a montré comment établir l'alliance avec lui. Non, Genèse 15, je crois. Comment établir l'alliance Mais par après, à chaque révélation, Abraham bâtissait un hôtel. Et plus Abraham bâtissait des hôtels, plus également Dieu le rendait de plus en plus influent. Un homme qui est dans la sémence, un homme qui sème beaucoup, qualitativement, de façon excellente, avec joie. C'est un homme que Dieu va élever et l'amener à la promesse d'Abraham. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Parce que quand tu es rempli de toutes les grâces de Dieu, les gens vont commencer à venir chez toi pour également puiser ces grâces-là. Puiser ces grâces-là. Alléluia. Il continue au verset, au verset, au verset. Euh, oui il de vous pour vous satisfaire à tous vos besoins, vous serez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez-vous, c'est que j'admire. Hein? Voyez-vous, beaucoup de gens de voient disent hein? voilà, je donne beaucoup à Dieu, je donne beaucoup à Dieu, mais je ne reçois rien de conséquent, rien de conséquent. Voyez-vous, il y a un principe que le Seigneur a établi également. Dans le psaume chapitre 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. » Il, il remplit ma coupe et ma coupe déborde. Je suis en train de, de penser à beaucoup de choses en même temps. Je vais vous le lire. Euh, psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la vallée de la justice, dans, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand j'émerge dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Voyez-vous, notre vie devant le Seigneur, c'est comme une coupe. La coupe, elle est remplie en fonction de ce que nous faisons pour Dieu. En fonction de comment nous s'aimons pour Dieu. Nous s'aimons en don, en dîme, en offrande, en service pour les choses de Dieu. Et ça permet de remplir notre coupe. Et quand la coupe est remplie, qu'est-ce qui se passe Ça commence à déborder. Lorsque la coupe s'est remplie, ce qui est dans la coupe n'est bénéfique à la coupe. Quand elle commence à déborder elle commence à affecter les autres. Plus nous donnons, nous avons l'impression que nous n'avons pas encore beaucoup. C'est normal. Parce que la coupe, petit à petit, augmente. Augmente, augmente, au fur et à mesure que Dieu déverse dans la coupe. Plus nous donnons, plus Dieu aussi nous remplit de plus en plus de ses grâces. Et à un moment donné, ça va déborder et ça va commencer maintenant à affecter. Lorsque la coupe déborde, ça veut dire que toi-même, tu entres dans une vie d'abondance. Tu n'as plus, tu ne manques plus de rien. Voyez, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manques plus réellement de rien. Ça ne sera plus une question de promesse, mais tu vas commencer à vivre ça. Ça veut à un moment donné, Dieu pourra t'amener à une vie où l'argent ne sera plus un problème pour toi. Tu n'auras peut-être pas encore des millions sur le compte, mais avec ce que tu as, tu satisfais tes besoins. Si tu as besoin de ceci, si tu l'achètes sans contrainte. si tu as besoin de voyager, tu voyages sans contrainte. Et au fur et à mesure, Dieu va encore t'augmenter, t'augmenter, et les gens vont commencer à venir. C'est comme si Dieu va commencer à pousser les gens à aller vers toi, aller vers lui, parce que j'ai fait de lui une source de bénédiction. Voyez-vous, dans la vie d'Abraham, Dieu conduisait Abraham dans les nations païennes, pour que les nations païennes puissent bénir Abraham. Lorsqu'Abimelech s'est rendu compte que cet homme était un prophète, Dieu lui a dit, Abimelech a béni Abraham et Abraham a prié pour Abimelech. Alléluia Abraham a donné à Abimelech le spirituel, la bénédiction et Abimelech lui a donné les biens matériels. Tu vas déborder, les grâces du Seigneur vont augmenter dans ta vie, mais c'est une question de temps aussi. Laisse la coupe augmenter. Parce que nous moissonnerons, c'est le futur. Ça viendra avec le temps. Ne te décourage pas. Tu peux te dire, voilà, je fais ceci, je fais tout, mais je ne vois rien de concret. Ne te décourage pas. À un moment donné, la coupe sera pleine et tu vas entrer réellement dans une vie d'abondance. Je te le dis, tu vas entrer dans une vie d'abondance. Ne te décourage pas. Alléluia. La Bible continue. La Bible continue en disant au verset au verset 9 c'est donc qu'il est écrit Il a fait de largesses, il a donné aux indigents. Il a fait de largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Voyez-vous, l'apôtre Paul, lorsqu'il cite ici, hein, il va dans le livre de psaume 112. Si nous prenons le psaume 112, le verset 9. Le psaume 112, verset 9. Le psaume 112. Verset 9, la Bible dit. « Il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince dedans et se consume. Les désirs des méchants périssent. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul dit Quand on donne beaucoup, quantité, qualitativement, avec excellence, qu'est-ce qui va se faire la justice de Dieu va commencer à agir pleinement dans ta vie. Il parle même de, sub, de subsister. Ça veut dire, la justice de Dieu est établie dans ta vie. Ça veut dire, Dieu va commencer à combattre tes ennemis. Dieu va commencer à combattre toutes les personnes qui viendront pour essayer de détruire ta vie. De détruire ta semence, de détruire ta moisson. C'est pour ça qu'il a dit dans Malachie, « Je menacerai celui qui dévore. » C'est Dieu qui va veiller. Et Dieu également, lorsqu'Abraham a conclu l'alliance qu'il a offert. Dieu a montré à Abraham comment protéger la sémence. C'est Dieu maintenant qui sera le gardien de ta sémence, le gardien de tes produits, le gardien de tes richesses, parce que tu es juste devant lui. Le juste... Et c'est lui qui sème. Et il a fait de largesse, il donne aux indigents. Les indigents, c'est des personnes qui sont plus que pauvres. Ils sont de moins que rien. Ça veut dire, Dieu te fera sortir de la poussière et il va te relever pour te faire asseoir avec les grands. C'est pour ça il dit sa justice, sa justice, à Jama, c'est lui qui fournit de la semence au semence. Ça, c'est après. « Dieu va te lever, il te prendra de l'indigence, il te fera tellement de largesse. » Ça veut dire que les faveurs de Dieu vont abonder dans ta vie et il va te lever et te propulser pour te faire asseoir avec les gens. Les grands de ce monde. Il y a un texte de Proverbe qui dit « Les cadeaux d'un homme lui ouvrent les voies et le font accéder auprès des grands. » Les cadeaux d'un homme lui ouvrent la voie et le font accéder auprès de grands. C'est lui qui sème, celui qui donne, c'est lui qui fait le sacrifice. Dieu le prendra de là où il est et il va le monter progressivement de s'asseoir auprès de grands. Bien aimé du Seigneur, voyez-vous, dans cette notion de, de séance, nous parlons de dîmes, nous parlons des offrandes. Nous parlons également de sacrifice. Il y a aussi ce qu'on appelle des dons. Des dons. Des dons, notamment de donner aux pauvres. Quand on parle de libéralité, donner aux pauvres, faire du bien à ceux qui manquent, c'est des moyens que Dieu utilise pour également augmenter nos richesses. Parce que le pauvre à qui tu donnes n'a pas le moyen pour te restituer. Et c'est Dieu qui te restituera. Quand tu donnes aux personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas la capacité de te restituer, Dieu fera en sorte lui-même qu'il puisse te redonner également avec abondance. Dans les dons également, c'est les dons que nous faisons vis-à-vis -vis même des serviteurs de Dieu. Vis-à-vis -vis des serviteurs de Dieu. C'est un élément de foi qu'on oublie, mais lorsque nous s'aimons dans la vie de serviteurs de Dieu, Lorsque nous donnons dans les vies de serviteurs de Dieu, nous libérons des grâces particulières du Seigneur à se manifester dans nos vies. Alléluia C'est extrêmement important. Voyez-vous, la veuve ne s'arrête pas n'avait rien. Ali a dit « Donne-moi d'abord à manger, seul d'abord ». Quand Ali a mangé, Ali a libéré la bénédiction. Il allait chez la veuve qui était sans enfant. Lorsqu'il mangeait, on lui avait même établi une chambre. Lui, il a prononcé une parole et la parole s'est manifestée dans la vie de cette veuve, lui donnant un enfant. Alléluia Laissez-moi les dons que nous faisons vis-à-vis -vis des hommes de Dieu. Ça peut amener une libération de grâce particulière rien que par une simple parole. Alléluia Faites-nous bien aux hommes de Dieu Donnez aux hommes de Dieu, je ne réclame pas ça pour moi. C'est un principe que Dieu a établi. Voyez-vous, mon père spirituel, très souvent, quand il y avait son anniversaire, personne ne le savait. Quand il y avait son anniversaire, avec ma femme, nous tournions, nous cherchions qu'est-ce qu'on peut lui donner comme cadeau. J'allais même demander des fois aux enfants, parce qu'il avait tout. Qu'est-ce qui lui manque Et on se dit non, il, il n'a pas ça. Et on allait chercher, on allait chercher, pas quand on trouvait. On allait dans le secret les lui donner. On lui donnait dans le secret. Et la seule fois où je donnais publiquement, c'était une appréciation, on nous avait demandé d'amener publiquement. Mais je le faisais souvent avec ma femme dans le secret. On lui donnait dans le secret. Et quand il le recevait, vous sentiez que le papa était content. Il était content, il parlait peu, mais quand il déclarait quelque chose, mais bien aimé, dans les jours, le même ou le lendemain, ou la même semaine, je voyais des bénédictions, le retour de ce que nous avions fait. Alléluia faites des dons aux serviteurs de Dieu. Donnez aux serviteurs de Dieu. Libérez aux serviteurs de Dieu. Et vous allez voir des choses extraordinaires que vous pouvez recevoir. La dame a reçu la maternité la maternité, par une simple parole venant d'un don. Alléluia Faites ça, c'est des principes que Dieu a établi dans sa parole. Amen Faites des dons Faites des dons Et si nous continuons au verset « Le temps nous presse », on pourra continuer encore plus loin encore. Le verset 10 nous dit « C'est lui qui fournit de la sémence au sommeur et lui paie pour sa nourriture, voyez-vous, c'est lui qui fournit de la semence au semeurs. Ça, nous le savons souvent. Nous avons déjà entendu parler de ça. Lorsque tu entres dans cette vie de semeur, c'est tu établis une alliance avec Dieu. Tu deviens un partenaire avec Dieu, un partenaire qui est en transaction, qui est en affaire avec Dieu. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés du Seigneur. Regardez dans la Bible des hommes qui ont fait des transactions avec Dieu, qui ont plaidé avec Dieu. C'était des semeurs. Dieu veut détruire la ville de Sodome. Abraham vient plaider avec Dieu. Non, tu ne peux pas détruire. Mais Abraham, lui-même, c'était un bâtisseur à Sodom. Salomon donne à Dieu à la dédicace du temple. Des offrandes comme pas possible. Dieu vient le visiter. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon demande la sagesse, Dieu en retour lui donne la gloire et la richesse. Alléluia. Dieu commence à, à traiter avec eux, à traiter, à faire avec eux. Parce qu'il le considère comme des semeurs, ça veut dire des canaux par lesquels je peux agir dans le monde, je peux agir sur la terre pour déployer mes richesses. Pourquoi Parce que lorsque Dieu déploie les richesses dans la vie de celui qui sème, celui qui sème devient un bienfaiteur. Il fait de la libéralité aux autres. Il supporte les autres. Et quand ces autres-là reçoivent des bénédictions venant de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire La suite de ce texte nous dit, ils vont rendre gloire à Dieu. Ils vont bénir le Seigneur. Ça veut dire que les sémences deviennent une arme d'évangélisation aussi. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez même des évangélistes maintenant quand ils partent en campagne. Il mange pas simplement avec la parole, mais il va aussi avec la nourriture, avec les médicaments, avec les amis. Parce que si Dieu ne te guérit pas, si Dieu ne te fait pas lever de ta chaise sur l'homme, mais au moins la médecine t'a soigné. Mais au moins tu as de quoi manger. Tu as de quoi avoir de l'argent. Tu as quelque chose qui t'amènera à bénir Dieu, à élever Dieu et à dire que non, j'ai vu Dieu au travers des hommes. Alléluia! Dieu veut faire de nous une source de bénédiction pour que nous puissions rendre, amener beaucoup d'hommes à des actions de grâce, beaucoup d'hommes à bénir Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, hein, les hommes ont besoin du concret. Les hommes ont besoin du concret. Les prières puissantes, oui, il faut prier, mais aussi des actes concrets. Je prie pour toi, tu as un problème, je te débarrasse. Tu vois l'enfant de Dieu en action. C'est ça qui va se passer. Dans la vie de celui qui devient savre, Dieu lui remplit de toutes sortes de grâces pour faire des libéralités aux hommes. Alléluia. Dans quelque part dans un pays d'Afrique, on appelle des papas bonheurs. Alléluia, Dieu va t'amener à ce niveau-là. Et l'apôtre Paul continue en disant ceci au verset, au verset 12, car les secours de cette assistance, non seulement pour avoir besoin de ça, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous. Alléluia Il prie pour vous. C'est lui qui devient un sauveur qui dort. Il va s'attirer une armée d'intercesseurs de gens qui vont commencer à le soutenir dans la prière. Seigneur, bénis-les davantage. fais lui, -lui car tout ce qu'il fait pour nous. Ils vont prier pour toi. Alléluia. Ils vont intercéder pour toi. Ils vont bousculer Dieu. Voyez comme Tabitha. Qui a mené le Seigneur à ressusciter Tabitha C'est l'intercession des femmes à qui il faisait du bien. Les femmes sont venues devant Christ en disant Nous avons vu l'évangile en action dans la vie de cette femme. Non seulement c'était la parole, parole, ce sont ses œuvres. Elle cousait rapidement pour nous. Voici ses œuvres. Quand Christ a mis ses. oh, cette femme m'a rendu gloire parce qu'il a appliqué le principe de la séance en son tour. Tamita, lève-toi et marche. Lève-toi, ressuscite. Alléluia. Dieu va amener des intercesseurs autour de ta vie. Des personnes qui vont devenir des qui vont devenir des portiers devant le trône de grâce pour toi tu ne le connaîtras peut-être pas mais ils seront là pour intercéder intercéder, il y a un homme de Dieu un évangéliste que j'aime beaucoup c'est un américain il a construit des hôtels des, des, des écoles il prend des de, des enfants abandonnés des enfants de rue, des enfants orphelins et tout, il les instruit il les nourrit, il a, il a des écoles pour ces enfants là et maintenant, quand ces enfants-là commencent à prier, « Oh my God !» Un jour, j'ai suivi un reportage comment ces enfants-là priaient pour cet homme de Dieu. Dieu. Comment ils, ils le bénissaient. Est-ce que vous pensez que ça, ça n'aura pas un impact dans sa vie Oui, alléluia Oui, alléluia Regarde, quand tu fais du bien à quelqu'un, même la personne, quand il commence à prier, il va prier de tout son cœur, de tout son cœur parce que tu lui as fait du bien. Parce que tu lui as fait du bien. Il m'a prié de tout son cœur. Amen. Son cœur va être libéré. Et l'apôtre Paul finit le texte en disant, il prie, verset 14, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Quel est le don merveilleux Le don de Séné. Le don de s'aimer. Alléluia. Le don de s'aimer qui devient une source de bienfait pour beaucoup de gens. Et les gens commencent à louer Dieu. Merci d'avoir fait cet homme. Merci d'avoir établi cet homme. C'est comme si les gens vont commencer à dire, L'homme est de plus en plus riche. L'homme de plus en plus prospère. Éleve de plus en plus son nom. Parce que nous savons, plus il va avoir, plus aussi il va nous donner. Plus aussi, il va s'occuper de nous. Rends-le béni, rends-le prospère. Tel est ce que Dieu attend de l'homme qu'il bénit, de l'homme qu'il veut rendre riche. Voilà, bien-aimé du Seigneur, riche selon Dieu. Amen. Il y a des aspects que j'avais écrits ici, je crois que je n'ai cité que 10%. Ça sera pour la prochaine fois. Amen. Ça sera pour la prochaine fois. Mais c'est un, un sujet que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. La loi de la sémence et de la récolte. S'aimer pour Dieu. S'aimer pour l'œuvre de Dieu. S'aimer pour, pour, pour l'œuvre du Seigneur. Faites des dons. La libéralité. La libéralité. Amen. Amen. même pour des églises. Voyez-vous, il y a environ, je crois, il y a environ 4 ans, Environ 4 ans. Une grande église en France dont je tairai le nom. L'église, cette église là a commencé, euh, euh, ils ont acheté un bâtiment qui est toujours en construction. Un grand bâtiment, je prie pour que cela se réalise en tout cas. Un grand bâtiment qui est en construction, qui pourra peut-être, euh, si Dieu le veut, l'année prochaine. Et quand ils ont commencé, ils ont fait une action des bâtisseurs, des bâtisseurs du royaume. On était en train de suivre un dimanche quand on a entendu ça. On se regardait, ma femme et moi, qu'est-ce que nous devons faire Ce n'est pas notre église. Nous ne prions pas dans cette église. Mais ce que nous avons fait, nous avons sémé dans cette église. Nous avons donné notre sémence. Et Dieu, quelques années aussi, nous a rappelé. Nous a rappelé. Voyez-vous ce que vous avez donné Alléluia Beaucoup d'églises ont fait cela. Quand ils ont entendu, il y a une église qui veut construire et tout, ou qui veut acheter. Touchés par le Saint-Esprit, ils vont en retour, ils leur donnent. Et en retour aussi, Dieu permet que eux aussi reçoivent leur bâtiment. On a même un témoignage des non pasteurs de la Nouvelle Jérusalem, qui ont soutenu des églises qui étaient en train de vouloir construire ou acheter. Et à leur tour également, des portes ont été libérées pour obtenir le crédit qui leur était impossible. La notion de la sémence, de la sémence, de la sémence. Alléluia. Voyez-vous, tout n'est pas que prière. Tout est principe. La prière est un principe. Tu pries beaucoup, tu auras beaucoup d'onction. Alléluia. La prière rend riche spirituellement en onction, Mais elle ne rend pas riche en matériel, ni en argent. L'argent c'est la sémence, tu don donnes l'argent, en retour également, tu en reçois. Alléluia, la prière va ouvrir les portes pour t'amener là où tu ne pourrais pas accéder, comme les dons aussi vont t'amener. Alléluia, la prière chasse les démons, comme aussi l'argent aussi que tu donnes va chasser les démons. Tu as tout dit, le Seigneur dit, je menacerai celui qui dévore, ça va chasser les démons de la pauvreté. Alléluia. Le démon de la pauvreté, on ne le chasse pas qu'avec la prière. On le chasse avec les sémences, les dîmes et les offrandes. Amen. C'est des principes spirituels, des principes spirituels que nous mettons en pratique. Beaucoup, nous jeunes, nous avons mis ça en pratique depuis notre jeunesse. Et nous voyons des résultats arriver, Des résultats arriver. Amen. Que le Seigneur bénisse. Me... C'est un sujet que j'ai. Je... Parce que j'ai expérimenté ça. Voyez-vous, je crois que j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. J'étais un soir à la maison. Il y a une jeune fille de l'église. Je ne sais pas comment elle en avait découvert. Elle est venue à la maison chez nous. Est-ce que tu es tel, frère Je dis oui. Il dit voilà, je ne sais pas payer les études. Elle m'a expliqué. Et quand elle me parlait, je sentais, qu'elle elle était sincère. J'avais 19 ans. 19 ans. Quelqu'un, une jeune fille de 19 ans, vient me demander à moi de payer ses études. Alléluia. Ah, J'ai dit, OK, ça va. Je n'ai rien, mais laisse-moi. Reviens tel jour. Elle est partie. Et dans l'entretemps, j'étais dans la prière aussi. Dieu a fait en sorte qu'on me bénisse, qu'on me donne, on nous donne une bonne somme d'argent. J'ai pris cette somme, j'ai donné à ma maman ce qu'il fallait donner, et j'ai pris une partie. Le jour où elle devait venir, elle est venue, je lui ai donné pour payer ses études. Alléluia. Mais le simple don que je donnais à cette fille, ça a mené à débloquer ma situation pour l'obtention de mon visa de séjour, venir étudier ici en Belgique. Alléluia À l'âge de 19 ans, à l'âge de 19 ans, tournez avec la révélation. Quand tu sors dans ton cœur, donne. Il y a un pasteur qui disait, il disait ceci, que lui, quand un grand pasteur nigérien il est déjà parti rejoindre le, le Seigneur. Seigneur. Il disait, dès qu'il finit sa prière du matin, quand il sort, il commence à répondre aux besoins du peuple. Besoins de prière, besoins matériels, besoins financiers. Besoins, besoins de nourriture, Il répond aux besoins. Et il dit, je ne peux pas dire à quelqu'un que je n'ai pas. Je ne peux pas. Parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Je dis que Dieu pourvoira, que Dieu donnera. Et il dit, et je dois faire de mon mieux pour trouver de donner à la personne. Amen. Il y a un jour un pasteur nigérian. Euh, le pasteur David ollé de -Pau. Il est venu. Ils ont une université. Dans leur... Euh, dans leur, leur, leur ville, Canada. Ils ont une université. Et il est venu. Il a trouvé une fille là. Jeune fille en train de faire des nettoyés Par-ci, par-là, de nettoyer. Et il demande à la fille, « mais Toi, c'est le matin, tu fais quoi »« Qu'est-ce qui se passe Tu fais quoi ?»« Tu ne vas pas à l'école ?» La fille lui dit Non, papa, je ne peux pas aller à l'école parce que je n'ai pas de quoi payer mes études. Ah, tu n'as pas quoi payer tes études. Ça me fait penser à l'histoire de Ruth avec Boaz. En train de glaner, et là, Boaz le remarque. Tu n'as pas Il dit Ok, ça. Tu as quel âge J'ai quel âge Tu as quel niveau d'études Elle avait déjà eu son diplôme de secondaire. Il lui dit Ok. Il prend un papier. Il écrit ici. Il dit Prends ça. Va voir le recteur de notre université. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie pour t'inscrire et je payerai ta scolarité. La fille a pris, elle est allée, le bishop a payé sa scolarité. Et cette fille a fait des grandes études, des grandes études. Et elle est devenue une source importante de soutien au ministère de l'homme de Dieu. Il a investi, en sachant par le retour, mais par tout ce qu'il a investi, cette fille est devenue quelque chose, une personne utile au ministère, utile au royaume de Dieu, à l'expansion du ministère. Amen Amen Je vais m'arrêter ici parce que le temps est avancé, je peux vous en parler. C'est un sujet que j'aime énormément, j'aime énormément, parce que ça marche Alléluia, ça marche, les, les, les sacrifices, la sémence, la notion de sémence, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Alléluia, vous qui nous suivez également même en ligne, s'aimez dans la maison du Seigneur. Vous recevez les, les paroles, vous recevez les prières, mais vous ne s'aimez jamais. Alléluia. Quand on regarde, on a reçu le rapport financier des comptables. Des gens qui s'aiment dans la maison, qui donnent leurs offrandes et tout. La plupart, c'est des gens de la maison. Mais il y en a des gens qui nous suivent, surtout dans nos temps de prière. Il y en a même qui font des promesses. Je vais donner jusqu'aujourd'hui, ça fait un an. Ça fait un an. Alléluia. Après un oh an, vous avez prié, je ne sais pas marcher. Parce que Dieu, c'est lui qui libère la bénédiction. Il voit que tu voles, tu reçois, tu ne bénis pas celui qui te nourrit. Tu manges gratuitement, tu t'engraisses, tu ne bénis pas la source. Et tu crois que Dieu va libérer. Alléluia. Soyons quand même sérieux. Amen. Amen. Et appliquons les principes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse nos vies également et nous remplisse de toute grâce et abondance. Amen. Oh merci Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta parole, oh Dieu, tu nous envoies cette parole pour qu'elle puisse nous faire du bien, pour qu'elle puisse, puisse nous faire passer d'un niveau à un autre Seigneur, merci, merci pour, pour cette, pour cette révélation. révélation, tout ce que nous avions donné qui vient de ta part, que cela puisse devenir quelque chose qui va rester dans le cœur de chacun, comme tu as tourmenté sur us, tu ne pouvait plus dormir jusqu'à ce qu'il ait été consulté les annales et faire du bien à ton peuple. Qu'il en soit ainsi de cette parole, parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Que ce qui était de l'homme de la chair, ne soit pas retenu dans les cœurs, ni dans les pensées, ni dans l'intelligence de qui que ce soit. Merci de libérer encore tes grâces dans nos vies, et dans nos maisons, dans nos familles, ainsi que dans ton église. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimés du Seigneur, avant de nous séparer, comme dans nos bonnes habitudes, et selon ce que nous venons de dire, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes, sans contrainte, mais de bon cœur et avec Amen. joie. Amen. Amen. Alléluia. Je chantais pour oh Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il Tiens, désormais avec toi jésus, jésus je règnerai à jamais, jamais. je chantais pour Jésus il, il est le, le roi, roi dans ma vie de tous les jours il, il est, est le roi sa victoire m'appartient. Désormais, désormais avec toi jésus, jésus, je je jésus je règnerai à jamais et ma Emmanuel, des moi. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Seigneur, merci pour les dîmes, les offrandes et les dons que nous avons apportés dans ta maison en obéissance à ta parole. Tu as dit pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les églises de cieux et je répondrai ma bénédiction avec abondance. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, pour ton peuple, pour ton église, au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ.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 numéro 74 et 76 à 3400 Landen et de façon connectée sur notre chaîne YouTube NJ Landen ou la Nouvelle Jérusalem à Landen Bonne nuit à tout le monde Dagademaal Dag